Les usages numériques chez les adolescents, quelles sont les principales pratiques informationnelles, si on peut les résumer en quelques phrases alors, pour être synthétique, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans un environnement informationnel qui est basé sur un principe d'industrialisation de l'information, de numérisation massive, ce qui fait que ce à quoi sont confrontés les jeunes, c'est à quoi nous sommes confrontés, nous aussi adultes. Et globalement, on a un environnement d'information qui permet de passer d'un dispositif à l'autre, de s'informer aussi bien sur les grands médias qu'avec des informations de réseaux sociaux, etc. Et et en fait, les jeunes sont dans des pratiques informationnelles qui sont dans une circulation très très rapide. Euh, on consulte des informations, on les publie, on les commente, on les, euh, les tague, on va euh, tweeter, etc. Euh, ce qui fait qu'on euh, peut dégager quelques grandes tendances de leur pratique euh, informationnelle qui sont euh, alors de, de s'inscrire d'abord dans une communauté, de, de, de publier ce qui les intéresse et ce qui va intéresser les gens avec qui ils sont en relation. Euh, une dimension très fortement relationnelle de l'information, c'est-à-dire que l'information, elle a du sens si justement je peux en discuter avec les autres. Euh, elle a un, une dimension émotionnelle importante. C'est l'information qui m'intéresse, c'est celle qui va susciter de l'émotion, qu'elle soit positive ou négative. Euh, et, puis, euh, et puis la vitesse de l'information. Donc à partir de ces grandes dimensions, euh, c'est vrai qu'ils vont privilégier l'usage de YouTube parce que ce sont des formats vidéo courts, euh, facilement partageables, qui se renouvellent sans cesse. Euh, on va voir aussi des pratiques euh, liées au buzz où on va faire circuler très très vite de l'info euh, parce qu'on aime bien que ça que ce soit populaire, basé sur la sur la popularité. Euh, un, une autre tendance importante, eh bien, ça va être euh, euh, la question de. Euh, de l'accès à l'information, qu'est-ce qui va servir de porte d'entrée Donc ça peut être Wikipédia, qui est un, assez emblématique de ça, ou bien ça va être tout simplement la page résultat de Google, euh, qui sert aujourd'hui vraiment de source d'information. Euh, donc voilà, ça c'est quelques grandes tendances. Une autre tendance importante, la, ce sont les pratiques d'évaluation en ligne. Euh, les jeunes sont, sont très... Euh, mais aussi comme les adultes, beaucoup, hein, mais, mais les jeunes sont peut-être parfois plus performants que nous euh, pour euh, euh, évaluer de l'information en se basant sur des évaluations déjà présentes. Après, est-ce que ces évaluations sont pertinentes Ça, c'est une autre question. Voilà. Alors, je m'adresse à Elsie Russier. Donc, en tant que Clémy, vous avez donc des acteurs éducatifs, notamment des enseignants qui euh, s'adressent à vous. Quelles sont leurs principales interrogations euh, par rapport aux pratiques d'information des jeunes Comment ça les questionne euh, Je crois que les enseignants, la, la, la première difficulté qu'ils ont, euh, c'est euh, de suivre le rythme. Euh, notamment euh, parce que euh, dès qu'on arrive sur un outil ou dès qu'on commence à maîtriser un outil, euh, les jeunes sont déjà partis, ils, ils font déjà autre chose, ils sont déjà ailleurs. Donc euh, la difficulté, euh, c'est celle-là, et c'est pour ça que, que nous on, on insiste bien sur le fait que euh, s'attacher à l'outil, euh, c'est pas la bonne stratégie, puisque là on va être vraiment euh, dans des, juste des savoir-faire et que nous ce qui nous intéresse, c'est de comprendre euh, quelles sont euh, les, les intentions euh, des, des, des ados quand ils vont sur un réseau social par exemple, pourquoi ils y vont, qu'est-ce qu'ils qu y font, et, euh, et c'est surtout ces, ces questions-là qu'on va, qu va traiter. Et quel type d'action proposez-vous donc auprès des enseignants, ou vous vous aux enseignants, mais peut-être aussi à d'autres euh, publics Est-ce que vous vous intéressez aussi au projet de, de l'animation, par exemple Est-ce qu'on peut euh, vous voir hein alors, bah, le Clémis s'adresse essentiellement euh, aux enseignants, mais euh, évidemment, il y a toujours des partenariats euh, qui, sont, qui sont possibles avec euh, euh, l'éducation populaire, bien évidemment, et puis euh, et puis d'autres institutions, notamment au travers de, de, de, de projets ou de ou de concours qui sont, qui sont réalisés par, par le Clémy. Ce qui, ce qui nous paraît intéressant, c'est de favoriser euh, euh, la production en fait, des élèves. C'est en devenant producteur d'informations aussi qu'on comprend comment elle est construite, comment elle circule et comment ça fonctionne. C'est notamment pour ça que c'est une des grandes missions du, du Clémy, de favoriser la, la, les médias scolaires euh, qui émergent, et notamment euh, parfois via des plateformes sociales, pourquoi pas. Donc euh, si je comprends bien, l'idée c'est d'utiliser euh, des outils que euh, utilisent déjà les jeunes à partir de cette, cette base-là et de construire des actions éducatives en les accompagnant dans leurs pratiques. Tout à fait, c'est à la fois d'utiliser les pratiques informationnelle des jeunes pour, pour les, les enrichir et travailler dessus, mais aussi forger euh, d'autres pratiques sur le modèle des, des, des pratiques culturelles. Euh, les pratiques informationnelles sont, se construisent aussi à l'école et on peut euh, c'est en ayant ouvert un journal à l'école peut-être que quand on sera adulte, on, on l'ouvrira aussi. Donc ça aussi c'est une dimension importante. D'accord, très bien. Je vous remercie. Si vous voulez réagir euh, oui, je, il y a quelque chose sur lequel je voulais insister. Je crois qu'effectivement, le, le, le clémi est une, vraiment une ressource pour les enseignants et pour tout type d'acteurs euh, qui veut réfléchir là-dessus. C'est la question du développement de l'esprit critique des élèves. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans un, enfin, face à des informations dont on ne sait plus vraiment euh, de quoi il s'agit. Est-ce que c'est du divertissement Est-ce que c'est de l'information pour apprendre Est-ce que c'est de l'information euh, simplement d'actualité ou factuelle Et, et, et là-dessus, euh, les, les jeunes n'ont plus véritablement de, de, de repères pour apprendre à lire, pour décrypter ces informations-là. Et c'est vrai que euh, c'est un élément très, très important de, de, de, de l'éducation de pouvoir euh, leur apprendre à construire des nouveaux repères et d'apprendre à discuter sur l'information. Voilà on a à débattre quoi quelque part euh, sur la formation mais quelque part c'est pas uniquement que le fait des jeunes c'est aussi des adultes on parlait de, de mélange Philippe Vidal s'est récemment on est décédé mais c'est lui quelque part qui avec une par ailleurs a, a mélanger un peu ses formes d'information de divertissement donc euh, ça remonte quand même à il y a 25-30 ans, je crois à peu près, oui. 25 ans. Donc euh, voilà, c'est pas non plus très, très récent, ça évolue, il y a pas mal de formes hybrides. Mais c'est pas non plus qu'une affaire de peut-être de jeunes, il y a aussi peut-être une éducation à faire auprès des parents, des messages à passer peut-être Est-ce que vous voulez réagir Évidemment, en tant qu'adulte, il faut commencer par questionner ses propres pratiques. Avant de dire, les jeunes ne, ne, ne lisent plus, est-ce que nous, on, on continue à lire de, de la presse papier notamment voilà. Donc évidemment que euh, le, le, le, le bain médiatique s'arrête pas ni à la porte de l'école, ni à la porte du, du centre social. C'est quelque chose qui traverse qui traverse tout, tous les temps en fait, de, de, de l'adolescent. Donc euh, tout le monde est impliqué, toute la communauté éducative. Oui, et il ne faut pas penser que les pratiques des adultes sont forcément plus performantes, plus pertinentes, etc. et pas avoir une position de surplomb, en particulier quand on veut engager le dialogue. Parce que sinon, euh, c'est vrai que là, on, enfin, comme dans toute situation, on va se retrouver face à, face à un mur. Euh, et qu'au bien au contraire, il faut pouvoir trouver un espace commun de discussion. Et que ce qui nous intéresse, nous, c'est aussi de pouvoir discuter de l'information, et c'est ce qui les intéresse aussi. Donc, euh, voilà.